Bonjour à tous, nous sommes le 27 novembre 2022. J'aimerais faire une petite vidéo euh, pour regarder avec vous les marchés parce qu'on se trouve, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, dans un climat extrêmement négatif. Il y a beaucoup d'experts qui, euh, qui pleurent un peu sur ce qui va arriver. et dans Écoutez, c'est très, très, très ambigu ce que je vais vous dire. C'est que dans des climats comme ça, lorsque c'est hyper négatif, mais il faut regarder de l'autre côté. Euh, quand on est hyper négatif, peut-être, je ne vous dis pas à long terme, là, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, à long terme, je pense qu'on va continuer à, à souffrir d'une manière assez euh, euh, euh, contraignante parce que ça va être une baisse, je on parle de crash, là, moi, je ne pense pas que ça va être un crash immédiat, parce que, dans le fond, on est déjà en baisse sur le Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, surtout le Nasdaq. Mais est-ce qu'on pourrait vivre, tout simplement, ça se trouve être une descente lente euh, L'ancinante est pénible et je pense que c'est peut-être ça qu'on va connaître en 2023. Mais par contre, un fond peut se construire. Euh, Croyez-le ou ne le croyez pas, là, moi je ne veux pas tomber dans le délire là, en ce moment. J'en ai déjà vécu, ça fait 22 ans maintenant que <rire> je suis la bourse, euh, que j'achète des actions, je vends. Euh, c'est sûr que j'étais plus tranquille les, dernières, les derniers temps, mais là je suis re rentré... Écoutez, c'est très, très ciblé. Je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que je cible certaines actions, là, mais euh, c'est pas là bord ouvert, là, où on achète à peu près n'importe quoi et ça va monter. Mais par contre, je vois peut-être qu'il se trouve avoir une... Euh, euh, euh, ben je vais vous le montrer graphique à l'appui, on, on se trouve à avoir peut-être un ralentissement là, de la descente et puis on va voir ça euh, sur les graphiques que je vais vous présenter ce soir, c'est très très simple euh, j'ai regardé, euh, euh, euh, regardé les indicateurs économiques et c'est là-dessus que je voudrais concentrer presque toutes mes vidéos je vais regardé des indicateurs économiques et c'est pas si, euh, si je regarde à froid, j'écoute par exemple, je ne veux pas écouter euh, ce qui se dit, ce qui se passe euh, en ce moment. Il y a plein de blogueurs euh, qui disent que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse qui s'en vient. Mais euh, moi, je regarde ça à froid avec les graphiques seulement techniques. Là. On va voir ce qu'on euh, qu peut sortir de tout ça. Et comme je vous avais dit la dernière vidéo, on peut trouver des opportunités. Dans n'importe quel temps, on peut trouver des opportunités d'achat. Et c'est peut-être là qu'il faut être positionné. Mais on va regarder quand même les indices d'une manière honnête. Euh, je n'essaierai pas de faire la promotion de euh, quoi que ce soit, il faut acheter, il faut vendre, je vous dis tout simplement, on est dans une situation qui est, oui, qui est très très très euh, difficile à analyser, la raison est très très simple, on a plein de signaux contradictoires un peu partout et tout ça est dû à, à ce qui est arrivé depuis deux ans, là, tout simplement avec les mauvaises décisions des banques centrales et euh, Powell a laissé entendre peut-être qui arrêterait la, la hausse significative des taux d'intérêt. Et une autre nouvelle que vous connaissez peut probablement, mais peut-être pas aussi, je vous le dis, on est à l'aube la, d'un nouveau système monétaire. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, on a simplement à se reporter à ce qui est arrivé aux accords de Bretton, -Bretton Woods en 1944. Je sais que j'en parle souvent, vous allez me dire tu euh, euh, Turadot. Euh, avec raison, peut-être, parce que depuis 1944, on se trouve à être avec ce fameux système euh, euh, qui a été implanté après la deuxième guerre mondiale où euh, l'économie de, de l'Europe était détruite, tout ça, et on est parti avec des nouvelles bases. Et là, maintenant, on est à, au bout de tout ça. Et euh, ce que je vous dis, et ce que je vous ai toujours dit, c'est peut-être d'essayer de, de tirer notre épingle du jeu euh, face à ce qui se passe en ce moment sur, euh, euh, ben, sur la planète. Là, euh, parce que là, on a eu le, le vendredi fou, c'est le samedi fou, euh, euh, non, le dimanche, c'est peut-être moins fou, mais euh, là, on parle du lundi. Euh, ben, c'est le vendredi noir, le samedi soir, Black Friday, tout ça. Et là, on est rendu au lundi, et euh, euh, je viens de voir une nouvelle, là, je ne l'ai pas publiée, j'ai moins de temps ce temps-ci, euh, où on parle qu'on a eu des ventes records à, à certains niveaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que les personnes ont. Je vous dis pas tout le monde, mais beaucoup d'argent euh, que les personnes ont. Ont épargné. Il euh, y a beaucoup d'argent sur des comptes de banque, sur plusieurs comptes de banque, je dois le dire, c'est pas seulement certains. Je parle aux États-Unis et au Canada aussi. Et euh, les personnes, oui, ont une crainte de ne pas dépenser. Euh, euh, une des raisons, ben, c'est que dans le fond, on voit probablement la récession surgir en 2023. Et, euh, mais c'est n'est pas si paniquant que ça. Moi, je regarde euh, la vie quotidienne, je vois plein, plein de monde qui euh, euh, continue à vivre normalement. Je, pour vous donner un exemple, très, très, très concrète, j'ai un McDonald's, euh, euh, je passe assez souvent devant le McDonald's, là, la chaîne de restauration McDonald's, et je n'ai jamais vu autant de, de files d'attente euh, à ce McDonald's-là, où euh, on attend littéralement euh, dans la rue pour aller chercher du lunch, soit le matin, le midi, euh, peut-être moins le soir, mais le matin, et le midi. Donc, ça me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités économiques. Vous allez me dire... Pourquoi prendre le McDonald's comme exemple? Bien, je pense que le McDonald's, c'est fou, là, mais c'est un guide un peu de ce qui se passe euh, euh, au niveau euh, de, des dépenses euh, quotidiennes. Parce que dans le fond, euh, lorsque le matin, euh, je passe euh, presque tous les matins là, devant ce McDonald's-là et je vois des files d'attente. Donc, les personnes, euh, euh, en tout cas ceux qui travaillent, là, parce qu'on a de la difficulté à recruter euh, des personnes au niveau du... Euh, d'aller bosser, mais il y a des personnes qui travaillent et euh, vont se chercher un trio McDo qui peut être à, bon, je ne sais pas quel prix, euh, 6-7$, je sais pas. Moi, <rire> habituellement, je vais, man, man, je vais chez Subway, je ne veux pas faire de publicité, mais euh, je vais chercher mon petit déjeuner le matin qui me coûte 6,80 quelques, et avec un café et un bon Subway qui se trouve être euh, très santé en passant, qui en tout cas, en grosse partie, euh, <rire> et euh, dans mon créneau keto mais euh, disons que j'ai triché un peu les derniers temps, donc euh, là, je me remets, là, solide, là, mais donc quand même, euh, je vois que les, les, les petites chaînes de restauration, ça fonctionne vraiment fort, et euh, les restaurants, eux, euh, en bavent. Les restaurants euh, qui, avant la pandémie, bon, c'est la ben, pandémie, pseudo, hein, peu importe, là, la COVID, là, euh, beaucoup, beaucoup de personnes euh, ont souffert de, de, des petits commerces, là, des petits commerçants de, de, de, de restauration là, où, où tu pouvais aller là le soir, là, manger euh, euh, <coughs> un plat, tout ça, et puis euh, tu étais très heureux de ta soirée, mais c'est. <coughs> en tout cas, on, ose, on nous a habitués que cette manière de penser est peut-être. Euh, euh, je ne dirais pas terminé mais en tout cas on le constate c'est ce que je voulais vous dire là-dessus tout simplement, mais on va revenir au graphique parce que je pense que, là je vais mettre ça euh, euh, en gros comme ça parce que je pense que c'est assez important de voir euh, ce qui arrive en ce moment sur euh, la, la, la, la, les, ben, les graphiques à long terme là, je, ça j'ai mis ça c'est toujours, euh, les meilleurs graphiques en passant, écoutez, j'ai lu plusieurs livres surtout euh, euh, les meilleurs graphiques pour analyser un marché, c'est les graphiques hebdomadaires. Euh, sur un graphique mensuel, on a la vue d'ensemble à long terme euh, de ce qui va arriver, de ce, les tendances là, euh, très, très macro. Euh, sur un graphique à court terme, euh, pour des investisseurs qui sont un peu plus, euh, euh, je dirais pas au jour le jour, parce qu'on peut être des, oui, des, des traders, mais euh, euh, pour les investisseurs qui voient... Pas très très euh, long mais qui peuvent quand même faire des bénéfices intéressants on sait des graphiques euh, de jour mais euh, et avec la moyenne mobile 50 et 200 très très très important c'est la base de tout mais sur un graphique euh, euh, hebdomadaire on voit très très bien la tendance de ce qui se profile et euh, c'est là dessus c'est avec ces graphiques là qu'on va fonctionner ce soir là comme je vous dis euh, j'ai déjà huit minutes de prix de mon temps. on va aller voir dans un premier temps les indices et euh, ça ça se trouve être le Standard Poor's, je ne vous répéterai pas ce que je vous ai répété dans ma dernière vidéo, euh, que je ne pense pas que le fond est encore euh, euh, creusé au niveau Standard Poor's, euh, Dow Jones, Nasdaq. Cependant, on est en train de voir, en ce moment-là, on est en train de vivre euh, probablement, euh, sur les indices américains et un peu partout sur la planète, même ici au Canada, à Toronto, on est en train de, vir, de vivre un revirement à court terme. Euh, c'est assez clair. Peut-être que sur le Standard Poor's, ce n'est pas clair. Moi, mon, mes indicateurs de base me disent encore qu'on est en, en, en chute. Euh, par contre, ici, on se trouve avoir une, une divergence euh, positive. Donc, une divergence, tout simplement, c'est là, on a eu un creux ici, et puis, ben, on pourrait prendre presque n'importe quel indicateur, on pourrait prendre le max. J'ai décidé justement de prendre mon petit système très, très simple euh, sur le Trix. Là. Euh, on, on a eu un creux ici, creux, et le dernier creux qu'on a eu qui est plus bas sur le prix, par exemple, c'est sûr que c'est le, sur le Standard Poor 500, qui se trouve être sur 500 entreprises aux États-Unis, mais on a un, un, une montée un, un, un moins creux. Donc, ça se trouve être une divergence. C'est un on voit un creux et on, la, la, la, la, le second creux est plus important. Cependant, l'oscillateur me, me, me montre que c'est moins important. Donc, à mon avis, ce qu'on voit, ça se trouve être une, un renversement de tendance à court terme. Il ne faut pas dire que tout est reparti à la hausse. Et aussi, sur mon RSI, ici, on se trouve avoir une cassure. Là. Euh, je vais le faire parce que je le dis souvent, je devrais faire, mais... On se trouve avoir une casseuse, j'ai une petite moyenne mobile, aussi, euh, moyenne là, qui, qui me permet de voir ça. On débute. Je ne vous dis pas qu'on est arrivé là, mais sur le Dow Jones, c'est un petit peu plus évident. Regardez ici. On se trouve à avoir un changement de tendance sur le prix. Euh, sur euh, mon Trix ici c'est la même chose et lorsque je vous dis que je prends le Trix et le RSI j'ai essayé d'épurer mes graphiques mais il, y a, il se trouve avoir le, euh, euh, le Mac aussi qui est très très intéressant, intéressant comme euh, direction au niveau euh, d'un graphique donc on se trouve avoir un changement de tendance ici je vais faire la même chose euh, comme ça on a un changement de tendance donc, est-ce que c'est du long terme? Je ne sais pas, mais c'est changement de tendance, en tout cas, à court terme. Et je pense, j'en avais aucune idée, octobre, c'est toujours un mois où on craint le pire. Ce n'est pas arrivé. Novembre, on arrive à la fin de novembre, mais décembre, c'est un mois d'habitude habituellement qui est assez bon. Et moi, je crois que le mois de décembre va être très, très bon au niveau du retournement. Je ne je ne sais pas, je, je n'ai aucune idée si on va retourner à des nouveaux sommets, mais on est là et c'est pas moi qui décide, c'est les marchés, donc je le constate. Sur le Nasdaq, c'est autre chose euh, parce que on sait très très bien que les gafam là, euh, qui se trouvent à être les principales compositions de, de euh, du bah, ben, pas les principales compositions, mais c'est les, les, les les, depuis quelques années, ça se trouve être les actions les plus euh, qui ont plus de poids sur euh, l'indice du Nasdaq. Donc, euh, eux, on, on les boude avec raison parce que ça va pas très bien. Je voudrais pas retourner. Peut-être sur temps on, on va voir ça. Là. Donc, euh, oui, on peut avoir un rebond, mais qui est moins impressionnant euh, que ce qu'on voit sur le Dow Jones. Donc, euh, est-ce qu'on est reparti à la hausse pour un nouveau sommet? J'en ai aucune idée. Mais euh, on voit quand même qu'il y a un changement euh, de tendance. Euh, à, pas, euh, je dirais pas de tendance à long terme, mais euh, on va voir. Ça va être à suivre. Euh, tout simplement, j'analyse les graphiques, j'essaie de le faire d'une manière euh, le plus euh, la plus neutre possible. Donc, euh, sur Bitcoin, ça ne va pas bien. On n'a de retournement de tendance là sur l'Ethereum. Et en passant, j'ai vu, euh, je le connais pas, mais je sais que lorsque les. Euh, peut-être un an et demi, deux ans, euh, lorsque le, le, les crypto étaient à leur gloire, je voyais euh, une personne là, sur YouTube qui faisait des vidéos. Peut-être que vous le connaissez, il était tout feu tout flamme pour les crypto-monnaies. Et euh, je ne le suivais pas vraiment, mais j'ai vu, je l'ai vu dernièrement, là, qui fait des. Euh, il nous explique pourquoi que les, les cryptos crachent, tout ça. Et je l'ai trouvé, euh, écoutez, je, je, je, je, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis, mais je l'ai trouvé très, très amaigri et très euh, nerveux aussi. Donc, probablement qu'il a perdu beaucoup. Euh, donc, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu dans les années 2000. Donc, euh, non, euh, souvent on tombe dans de, le délire et euh, peu importe euh, à quoi, là, euh, ça peut être les technos, ça peut être les cryptos, ça peut être l'or et l'argent aussi. Là. Euh, donc euh, non, on tombe dans des délires et euh, je pense que plusieurs personnes sont donc tombées dans des délires le, les dernières années euh, qui nous ont traités nous, les peut-être plus traditionnels, de vieux croulants et tout la kit. <rire> On avait fait la même chose, de toute façon, à Warren Buffett euh, en 2000, lorsqu'il n'achetait pas de technologie. On l'a traité d'ignorant, de, de personne qui ne connaissait rien. Mais si vous allez voir sur le titre de Berkshire Hathaway, euh, je pense que on va voir, on va, on va suivre ça. Donc, rapidement, l'or, l'argent. L'or, l'argent, ça continue. Euh, veut dire Il n'y a, a pas de renversement de tendance vraiment. On a eu, oui, on a un renversement à court terme de tendance, comme pour le reste, parce que le dollar américain euh, s'affaiblit. Euh, l'argent, c'est la même chose. On n'a pas de retournement, là, euh, euh, vraiment, là, qui nous dirait qu'on repart à la hausse. Mais on est quand même peut-être à creuser un... un, un, un on va voir, on va suivre. Et euh, Sur le dollar américain, lui, euh, on voit assez bien, en tout cas, sur euh, ce que je constate. Là, un, on a un retournement de tendance, peut-être à court terme ou peut-être à long terme, parce que, dans le fond, Jérôme Powell a dit qu'il va peut-être ralentir la hausse des taux. Ça va être à suivre. Donc, ça, c'est au niveau des indices. Ben, de l'or, l'argent, moi, je suis les futurs à tous les jours. Donc, ça vous donne un peu, on fait une petite sauvegarde, une idée de ce qui se passe sur les marchés. Euh, retournement pour terme, est-ce que ça pourrait se prolonger au début de janvier? Parce que moi, je pense que décembre va être un très bon mois. Euh, et au niveau du dollar américain bien là on se trouve à avoir un changement de tendance euh, qui est assez clair sur les oscillateurs mais qui n'est pas encore euh, déterminé parce que dans le fond on pourrait encore avoir un rebond et continuer à, à monter mais je ne le pense pas regardez ici on avait eu une montée assez impressionnante de 2014 jusqu'en 2015 et euh, ensuite on a fait du surplace pendant un très bon bout c'est ce qui pourrait arriver au niveau du dollar américain au niveau des taux, c'est à peu près la même chose. Là. On a eu une, des folies spéculatives, mais il n'y a rien qui nous dit que la tendance de la hausse des taux euh, n'est pas terminée. Cependant, on a un, des indications euh, au niveau des divergences et au niveau du RSI qui nous démontrent peut-être peut-être le fameux dollar américain avec sa hausse euh, où on pensait que le dollar américain allait tout écraser est, est en train de se limiter. Et euh, de se limiter dans sa hausse et il y a un autre élément qui est très très important et ça je voulais absolu absolument vous en parler, c'est le pétrole. Sur le pétrole, regardez, là on se trouve à être sur un graphique hebdomadaire, je vais aller sur un graphique euh, mensuel. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est n'est pas la dernière, euh, que lorsque ça dégringole au niveau du pétrole, ça dégringole assez rapidement. Euh, regardez ce qui est arrivé en 2008, 2014. Et là, on est rendu là. là. J'en avais parlé ici. Là, on continue notre dégringolade. Moi, je ne pense pas que la dégringolade soit terminée. Euh, je ne sais pas où que ça peut nous mener, mais on voit sur mes indicateurs, sur euh, euh, mon RSI, on a la petite cassure ici. Sur le Trix, on a la, la, la, la, la le changement de direction. Donc, ça va être à suivre. Euh, et au niveau de. Je dois le dire, j'essaye d'être neutre ce soir. Avec la montée des taux. Euh, est-ce que euh, cette montée a permis… Est-ce qu'on serait rendu à un sommet de la hausse des taux? Est-ce que est, ces montées des taux successives au niveau de la Banque euh, centrale euh, de la planète, c'est-à-dire la Fed, est-ce que cette hausse a, a, a fait en sorte qu'on arrête euh, de prolonger la hausse de l'inflation et qu'on va maintenant tomber je ne dirais pas à une inflation en 2%, parce qu'on est encore assez élevé, 6,9% euh, au Canada ici, la dernière, euh, la dernière donnée. Mais il y a plusieurs indicateurs qui me disent, dont le bois d'oeuvre, que je suis là, parce que <rire> c'est là, lorsque vous avez des projets de construction, bien ça c'est à cause aussi là, de leur ralentissement économique, l'immobilier. Donc, on a moins besoin de bois d'oeuvre, où on a eu une dégringolade assez impressionnante de la hausse euh, <coughs> du 2 par 4, tout simplement. Et là, on continue cette euh, descente. c'est pas une descente aux enfers du tout, du tout. On peut avoir un revirement, mais on est vraiment, en ce moment, en revirement. Et ça, ça se trouve être l'indicateur le, le, le, le, au niveau du bois d'oeuvre qui me donne une bonne indication. Donc, les matières premières. On gardera pas, n'a pas le temps de regarder tout, là, le zinc, le cuivre, l'aluminium, etc. Euh, ben, le cuivre, c'est un peu particulier parce que dans le fond, on a eu une dégringolade, mais le cuivre su suit un peu le mouvement de l'art. Euh, on est en train de ralentir au niveau des, des, des produits là, de base qu'on se sert euh, euh, quotidiennement dans la construction euh, matériaux de. Le bois, là, où on est en, en, je dirais pas en dégringolade, mais on a cassé cette.. Euh, cette poussée euh, vraiment phénoménale euh, qu'on a connue euh, dans les ben, mars 2021. Et maintenant, on est en décembre. Donc, euh, oui, on a un… ça, ça se trouve être euh, non, on ne regardera pas ça, c'est sur le bétail, ce n'est pas la même chose. C'est euh, des indicateurs un peu retardataires. Euh, mais au niveau de l'inflation, au niveau du, du brut, là, de... je pense qu'on est en train de, de ralentir justement cette croissance qui avait, qu avait vraiment… Ben, qui avait vraiment euh, euh, euh, freiné tout le système économique. Donc, euh, est-ce que c'est le temps d'investir? Euh, Ce n'est pas moi de répondre. Je regarde tout simplement euh, les graphiques à froid. Je pense qu'on est en dégringolade. Je vous donne mon diagnostic. Là. Au niveau du pétrole, ça va continuer à descendre. Au niveau des indices, ça va continuer à descendre. Euh, peut-être pas d'une manière, on parle de crash partout, peut-être pas le crash là, du siècle qui va faire en sorte que personne ne voudra continuer à investir en bourse. Euh, on a des gringol... Ça peut arriver, là, tout peut arriver. On n'a pas terminé la dégringolade. Et euh, pour moi, là, on pourrait euh, atteindre le Standard and Poor, par exemple, là. si on trace rapidement, je ne le ferai pas, euh, 2000, 3000, 3000 points, euh, ce ne serait pas surprenant. Et c'est ce qui est arrivé dans le passé. On a eu, euh, comme je vous avais montré ici, là, des tendances là, euh, euh, très lancinantes et pénibles au niveau des creux il euh, y a tellement de négatifs en ce moment sur la planète que peut-être, justement, lorsque de ce que j'ai appris en analyse technique mais dans la finance aussi euh, lorsqu'on a une tendance très très négative, c'est là qu'il peut arriver des retournements, je ne vous dis pas que ça va arriver, 2023 va être difficile ça je le vois, cependant à long terme, comme je vous avais parlé la dernière fois, là, au niveau du euh, Dow Jones, là, on a eu une, une petite descente là, euh, bah, qui paraissait très très impressionnant, mais ça s'est fait très très très d'une manière très très lente. Et 2023, je vous dis pas que 2023 va être beau, non, non, non, ça ne sera pas beau. Cependant, on peut quand même profiter de ce mois de décembre-là ici, où on semble, euh, je remets ça à mes graphiques hebdomadaires, euh, mois de décembre où on semble avoir un rebond. Euh, qui pourrait un peu, euh, bon, propulser un peu les indices de base, là, surtout euh, Standard Poor's un petit peu plus haut, et ensuite, euh, on suivra ça, mais je, je ne pense pas qu'on va atteindre de nouveaux sommets, mais il pourrait y avoir du va-et-vient, c'est ce que je vous avais dit au début de 2022, du va-et-vient euh, pendant même des années, on va voir. Mais dans tout ça, euh, je pense qu'on peut tirer une, euh, notre épingle du jeu, comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, euh, et c'est les secteurs que je voudrais regarder, tout simplement. Euh, là, on se trouve à être sur des graphiques euh, hebdomadaires. Euh, bon, euh, okay, on va arrêter ça. Euh, bon, le, le, le pétrole, oui, c'est sûr qu'on a connu une recrudescence à cause du prix du pétrole. Financier, euh, on semble avoir un petit retournement. Euh, je suppose que ça peut aller peut-être aller toucher les anciens sommets. Là. Euh, ça se trouve être X, euh, euh, XLF, ça se trouve être des les, les, les, les ETF qu'on peut acheter là, euh, au niveau euh, des secteurs euh, dans les indices. Et on a un retournement. Je dois le dire. Là. Regardez, je sais d'être neutre. Si on atteint cette ligne-là, là, là, là, on part en retournement. Et moi, je pense qu'on pourrait peut-être... Aller retoucher l'ancien sommet, on va voir. Euh, au niveau des technologies, mais là, ça ne va pas bien, vous le savez très très bien à cause des principaux titres euh, euh, technologiques. Au niveau de la santé, on n'a pas diminué beaucoup. Là. Regardez, euh, euh, les, là même, on est en montée. Euh, euh, <coughs> donc, on pourrait aller retoucher les nouveaux sommets et... Moi, ce que je pense, ma théorie, c'est qu'on va faire du surplace pendant des années. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut sélectionner des actions là, vraiment d'une manière chirurgicale, si on veut demeurer en vie. Au niveau euh, consommation, euh, utilité, euh, peut-être moins consommation. Regardez, c'est on est en petit retournement. Là. Euh, au niveau des... Consommation discrétionnaire, ça c'est à la baisse. Au niveau de euh, l'industriel, l'industriel va très bien. waouh Ça, ça se trouve être euh, l'économie de base, où on a une vraie économie, où euh, les personnes qui font, fabriquent, euh, mon fils travaille dans une petite industrie et, et c'est en pleine croissance où on fabrique quelque chose de réel, quelque chose de... de, de de vrai, là. Et puis, la plupart des Américains, c'est ce que j'ai vu dernièrement, euh, voulaient devenir des blogueurs. Ça construit pas beaucoup... Euh, si tout le monde devient blogueur, tandis que les Chinois voulaient devenir euh, astronautes. Donc, euh, c'est une statistique qui est sortie dernièrement. Donc, euh, euh, devenir blogueur, euh, c'est ce qu'on a cru, euh, où on pouvait tout s'enrichir euh, durant les deux dernières années. Ben, ça ne construit pas grand-chose. Donc, le secteur industriel va très, très, très bien et très fort, et on a besoin de de euh, renouveler l'infrastructure. On a besoin de bâtir de nouvelles autos, de nouvelles euh, technologies, euh, pas, euh, pas technologies euh, dans le vent, mais on a besoin de rebâtir notre nouveau système parce qu'on va changer de paradigme, c'est officiel. Donc, le secteur industriel va très bien, et de ce fait, le secteur aussi des euh, matériaux, comme je vous ai parlé. Euh, l'or pourrait bénéficier de ça parce que, dans le fond, on se trouve euh, dans le secteur des matériaux au niveau de l'or. Donc, euh, oui, on est en changement de tendance. Je ne vous dis pas qu'on va retaper de nouveaux sommets. On va faire du surplace, mais on pourrait re aller retaper l'ancien la, sommet ici. Euh, ça, ça se trouve être euh, matériel. Euh, non. Mon rafraîchissement ne se fait pas. Ah, les communications. Bien, quand je vous ai parlé, justement, au niveau des communications, on a été servi à soi durant les deux dernières années. Euh, autant au niveau des médias là, traditionnels qui ont perdu toute leur crédibilité. Et si vous voulez argumenter là-dessus, regardez simplement euh, l'indice des. Euh, les communications, c'est en déroute complètement, euh, parce que le service de communication, c'est pas seulement les infrastructures, mais c'est le contenu, et là-dessus, on a eu tellement d'informations, euh, euh, on va employer le mot « canner », là, euh, euh, non vérifié que, euh, dans le fond, où on peut avoir des petits rebonds, mais ça va pas bien au niveau de ce secteur-là. Et le de dernier secteur que je voulais aller voir, c'est le secteur euh, de, de l'immobilier, où là aussi, on a connu une déroute assez importante parce qu'on avait profité pleinement de la bulle euh, qui commence à éclater, mais... Comme je vous dis, moi, je ne suis pas euh, négatif sur le long terme. Je pense que au niveau... Euh, Peut-être que je vais installer ça comme ça. Bon, on va me voir plus. <rire> euh, au niveau du long terme, là, je ne pense pas qu'on a euh, euh, de soucis à avoir. Les paradigmes qui peuvent changer, c'est au niveau des banques centrales. Les banques centrales vont voir que, dans le fond, euh, la montée euh, des taux en ce moment nuit plus à l'inflation, parce que, dans le fond, on n'a pas réussi en ce moment à corriger l'inflation, malgré une hausse des taux assez importante. Et au niveau individuel, et c'est là que je voudrais vous, vous… on va terminer avec ça, là. Euh, Il ne faut pas être trop négatif. Vous allez me dire, euh, ça ne fonctionne pas. Je regarde Robert Kiyosaki qui, ces temps-ci, se, se démène pour essayer de dire que tout va cracher, que la planète va cracher, l'économie, on parle d'économie bien entendu, euh, que tout va cracher. On a de l'autre côté les écologistes qui, de leur côté, disent que la planète, on en, on en a pour un ou deux ans, tout va terminer. et On va pleurer avec Greta euh, du sort de la planète. Il euh, euh, y a d'autres qui profitent de la situation en ayant beaucoup, beaucoup de nouvelles négatives en ce moment. Euh, moi, je pense qu'il faut rester allumé. Je pense que c'est la balle. Ben, solution pour s'en tirer. Je sais qu'il y a beaucoup de euh, destruction de richesses en ce moment dû au fait des mauvaises décisions des banques centrales, mais ce que je vous incite à faire, peut-être, c'est de regarder dans ce contexte-là euh, comment on peut s'en sortir. Euh, c'est pas simplement, c'est pas de, de changer euh, notre vie nécessairement, c'est des petites habitudes. Moi, je me souviens, je, ben, je vous l'ai dit souvent, j'ai travaillé pour Rio Tinto durant... Euh, 30 ans, 30 ans. Et euh, un des derniers prés... présidents qu'on a eu, euh, c'est pas le dernier, c'est peut-être euh, l'avant-avant-dernier président, euh, c'est un, un anglo-australien euh, euh, qui était assez. Euh, <rire> euh, J'aime pas employer le mot, mais assez traditionnel, on va dire, il est à tout. Euh, mais ce n'est pas le mot que je voulais employer. Là. Et tout simplement, ce qu'il disait, euh, parce qu'il nous disait de couper les coûts, ça c'est avant 2015, c'est de 2013, 2014. Euh, tout simplement, ce qu'il disait, c'est un conseil qui m'a resté, que je pratiquais un peu, mais qui m'a encore plus euh, incité à le pratiquer. Euh, il parlait des plus grandes dépenses. Savez-vous d'où viennent les plus grandes dépenses? Au niveau d'un individu, euh, c'est l'exemple qu'il prenait. Au niveau d'un individu, les plus grandes dépenses, c'est... La carte de crédit, c'est euh, les petites dépenses qu'on qu fait quotidiennement pour remplir un vide en dedans, qui n'ont pas réellement d'effet sur notre vie, parce que dans le fond, souvent on se sent vide et on s'en va euh, euh, peu importe où, euh, quelle entreprise, et on va acheter, acheter, acheter pour essayer de combler un vide. c'est ces dépenses-là qui font le plus mal, et à la fin du mois, on regarde notre solde, carte de crédit, tout ça, et c'est là qu'on s'aperçoit euh, qu'on qu a trop dépensé. Et ce que je vois, les lignes sur McDonald's, euh, McDonald's, euh, ce n'est pas l'endroit où on peut économiser le plus. Euh, je pense qu'un Big Mac, s'est rendu, peut-être, je me trompe, là, regardez, j'en ai jamais de Big Mac. Je suis quito. <rire> euh, c'est peut-être rendu à 7-8 euh, peu importe l'endroit, pas simple, simplement McDonald's. Là. On peut se permettre de peut-être euh, dépenser beaucoup, beaucoup dans une journée en allant dans des fast-foods. Et c'est pas mauvais, j'y vais de temps en temps. Je préfère Burger King. Mais euh, je regarde toujours les spéciaux sur Burger King, euh, heureusement. Ah, pas Burger King, excusez. C'est Harvey. Hervé. Je me trompe Harvey. Donc euh, chez Harvey, encore des spéciaux. Mais euh, tout simplement, c'est la mentalité qu'on doit changer. Et pas pour, euh, euh, pas pour essayer de changer le monde, mais tout simplement pour s'en sortir. Parce que c'est sûr que 2023, on parle de récession. Il euh, y en a qui voient la catastrophe planétaire que tout le monde va. Dépérir et euh, ça va être la fin du monde. Il y en a d'autres qui voient peut-être ça d'une manière euh, trop positive, comme la Banque du Canada, là, Tiff McLean, essaye euh, euh, d'abaisser de, de, les ardeurs. Bon, c'est sa job, je me dis, ouais, c'est son métier d'essayer de, de, de calmer la population, la populace. Mais euh, la réalité, ben, c'est nous, c'est nous qui vivons tous les jours qui consommons, qui euh, essayons de survivre dans ce système euh, qui est vraiment euh, difficile. Donc, euh, si vous pouvez réussir à épargner quelque peu dans votre vie, d'une manière concrète, là, soit en achetant de l'or pour les riches, <rire> de l'argent pour les plus pauvres, comme moi que j'ai fait, là, savez, euh, ou acheter euh, même certaines actions très, très ciblées, bien là, vous pouvez vous en tirer. Et, euh, euh, souvent, euh, ce n'est vraiment pas les, les, action, les actions que vous allez acheter, là, les, les entreprises que vous allez acheter. c'est vraiment pas les entreprises qu'on vous dit d'acheter sur les gros sites. Euh, ben, les gros sites euh, ici, au Québec, euh, c'est les affaires. Là, notre, notre site euh, cible, les affaires, ou euh, euh, au niveau des États-Unis, c'est CNBC, tout ça, ce n'est pas là. C'est qu'il faut euh, faire un, un, une recherche saine de votre côté. Euh, quelle action vous devriez acheter sur des bases techniques, sur des bases fondamentales aussi. Et je vais faire une vidéo là-dessus très très bientôt comment euh, screené qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup d'outils sur Internet là pour essayer de déterminer quelles sont les actions qui ont le plus fort potentiel de hausse. Et c'est ça qu'on va faire, là, parce que c'est l'exercice que je me suis donné de, euh, comme but. Là, bien, je le fais là, pour essayer de survivre dans ce monde-là, où je pense que les dix prochaines années, vont les, les indices vont faire du surplace. Donc, euh, si vous achetez un fonds indiciel en pensant que vous allez vous en tirer... Euh, ça va être assez difficile, mais si vous ciblez certains achats d'actions, peut-être que vous pouvez très, très bien vous en sortir. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.